Salut Aujourd'hui euh, j'ai reçu une box, une box alors euh, je vais pas vous parler de Lime Life aujourd'hui mais euh, j'avais envie de vous parler en fait de euh, d'une petite box que je vais essayer donc je vais l'essayer avec vous puisque je l'ai pas ouverte, j'ai juste décroché le carton pour que ce soit plus facile à l'ouverture voilà donc je la prends <rire> c'est une box du coup de vêtements euh, j'ai vu qu'en ce moment il faisait la première box offerte euh, pour tester donc euh, voilà donc je me suis dit pourquoi pas ça changera un petit peu et puis moi ça me permettra peut-être de trouver d'autres façons de m'habiller parce qu'on peut sélectionner euh, plusieurs euh, plusieurs choses en fait sur le site euh, donc, on va, on va sélectionner la taille, on va sélectionner nos goûts, euh, on va sélectionner euh, si on veut, euh, par exemple, euh, oser un peu plus ou rester assez soft, etc. Donc, euh, moi j'ai marqué que je voulais un peu plus de style pour voir ce qu'il me proposait, peut-être trouver euh, des petites merveilles. Donc, c'est une box en fait, normalement qui coûte 10 euros en fait euh, euh, pour l'envoi. Et euh, dedans, vous avez plusieurs vêtements. Euh, et si euh, des vêtements vous plaisent, vous pouvez euh, ben, ne pas renvoyer les vêtements. Donc si vous gardez tout, vous avez une réduction de 25%, euros, euh, 25 sur le total. Si vous gardez un ou deux, euh, ou deux euh, vêtements, euh, là, euh, vous payerez le prix moins les 10 euros que vous aurez euh, engagé euh, pour l'envoi. Donc là, moi, je l'ai eu gratuitement. Euh, je vais découvrir avec vous et j'ai trop hâte donc je viens juste... Je l'ai reçu ce matin donc euh, c'est pour ça que je fais la vidéo tout de suite. Voilà, donc on est parti. Je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dedans. Donc, hop Donc, en ouvrant la boîte, alors je vous fais voir... En ouvrant la boîte, voilà, ça se présente comme ça. Le carton, hop donc ça s'ouvre ici et donc en ouvrant la boîte on a un petit, euh, bah, des, un petit mémo avec une petite lettre adressée à moi avec des quelques euh, looks à faire. Donc je suppose avec les vêtements qu'il y a dedans et ici je vois qu'il y a le, voilà, la facture donc avec tous les prix etc. Donc on va, on va découvrir ça ensemble. Euh, J'ai oublié de dire que euh, si les vêtements ne nous plaisent pas ou euh, s'il y a des, de, des vêtements à renvoyer, il y a une enveloppe à l'intérieur déjà euh, toute prête à juste à déposer euh, à la poste, il me semble. Il faudrait que je regarde un peu mieux. Euh, donc à savoir que c'est dans les 5 jours où vous avez reçu le colis. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, tout. Après le renvoi est gratuit euh, totalement. Donc mon petit mot donc là elle m'explique en fait euh, euh, donc voilà donc elle s'appelle Vanessa c'est une personal chopper et euh, qu'elle m'a préparé euh, un petit look donc euh, on va découvrir ça ensemble la première chose voilà ici c'est un, un peu lourd on va voir je sais pas ce que ça peut être En tout cas, c'est bien enveloppé dans le papier de soie. Je Ah, donc c'est un look complet là, du coup. Ah, sympa. Donc voilà, c'est un t-shirt avec un petit peu des reflets dorés. Je sais pas si vous le voyez. Gris avec des reflets dorés. C'est très original parce que du coup, généralement, on ne met pas trop d'argenté avec de l'or et euh, finalement, ça se marie pas mal. Donc, ça, c'est un T-shirt. C'est vraiment sympa. C'est bien un T-shirt, hein Donc, un T-shirt gold. Voilà. Donc, vous avez l'étiquette qui va avec, qui vient euh, de Deluxe. Il me semble. Voilà, Deluxe Woman. Et donc, vous avez... Le prix, donc 31,90€. Mais c'est une belle matière, vraiment très sympa. Après, je ferai les essayages. Il était em emballé avec un jean. Il m'a l'air plutôt sympa. Alors, je suis petite, hein, alors euh, euh, je sais d'avance que euh, la jambe va être trop longue. Donc ça, c'est Only Karma Koma. Je ne le connais pas du tout. Hop. Donc, c'est un jean très bleu. Très très beau, voilà, bleu foncé, qui est un peu élastique, ouais pas mal même. Et donc le jean est à 3499 ça va, c'est sympa. Un petit look, un premier look. Ensuite il y a une chemise, alors j'ai pas l'habitude d'en mettre, ça peut être sympa. Alors moi je mets rarement, alors à part des choses bien, bien tranchées, tropicales comme ça, mais ça peut être sympa. J'ai l'impression que c'est des petits bambous, des petites fleurs. C'est très doux, la matière est très légère, très douce. Hop. Et donc là, euh, le t-shirt vient de Nude Atelier. C'est vraiment très très doux. Hein. Et euh, la chemise, pardon, euh, et elle coûte 44,90. Donc ça, dans un petit jean, on verra après les, les, les petits looks qu'elle m'a mis. Donc voilà, c'est donc assez, assez sympa, fluide, très léger. Donc, on va voir. Au niveau, par contre, de l'imprimé, on va voir sur moi ce que ça donne. Et ah c'est pour ça que c'était très lourd. Et donc, il y a un perfecto très très beau, magnifique. Magnifique Perfecto euh, Génial Vraiment euh, très très beau Très très doux De Only. Euh... Donc il est Il oh, est pas trop cher Il est à 50... 49,90 Et donc il a des petites poches Vraiment bien hein. C'est sympa C'est sympa Très, très beau. Hop. Et on a le, un jean qui va, très, à mon avis, très, très bien avec la chemise. Un jean plutôt gris clair qui, va, qui penche un petit peu vers le, le kaki. Donc, oui, bah, il est kaki, c'est marqué dessus. Et euh, c'est sympa, en fait. On dirait un gris kaki très clair. C'est assez sympa. Donc il vient de Street One et il coûte 60 euros lui par contre. A voir. Alors c'est un jean entier ou pas ça parce qu'il m'a l'air euh, court sur patte. On va voir ça. Donc maintenant je vais faire les essayages. On y va Alors voici la première, euh, la première tenue, donc c'est un look euh, soirée. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le t-shirt qui est très, euh, très joli. Il y a des petits reflets dorés, c'est très très beau. Du coup voilà. Donc le jean est pas mal, il prend bien les formes et il monte bien haut. Ah, euh, pas de soucis au niveau du dos. Voilà là, donc là je l'ai mis avec des petites chaussures. Euh, un peu kaki doré. Euh, Vanessa me propose aussi euh, d'agrémenter mon look avec euh, le Perfecto Rose. Donc on va tester. Oh, Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est très très belle. Oh là là. Elle est toute douce. Alors c'est un. Je regarderai un petit peu après, mais c'est pas de cuir brillant en fait. C'est le cuir très doux. Et c'est très joli. Donc on... On là, hop! comme ça, ça pourrait être sympa hein. vraiment la taille c'est bien et puis elle, elle tombe pas trop euh... moi qui suis petite ça va c'est pas trop long <rire> je trouve ce look très sympa ouais. en tout cas avec euh, des petits talons euh... c'est très très sympa euh, du coup je l'essaye en rentrant euh, le t-shirt dans le pantalon il manque juste la petite ceinture hein. pas mal en le mettant un petit peu flou floute, floute. j'aime bien floute floute c'est vraiment sympa donc voici la deux, le deuxième look donc là, j'ai essayé avec deux styles de chaussures différentes. Donc, euh, bien sûr, ça ira mieux avec celle-ci. Euh, mais euh, alors, du coup, on fait le point. La veste, j'adore. Euh, la chemise, voilà. Euh, c'est un petit peu compliqué parce que euh, moi, j'ai... Alors déjà, il faut savoir que Lou euh, c'est la seule box que j'ai trouvée qui euh, fait au-delà du 42. Parce que euh, effectivement, au niveau de la poitrine, je fais souvent du 44. Et c'est la seule, euh, seule la seule box que j'ai trouvée qui faisait au-dessus euh, de 42. Voilà, en tout cas, moi j'adore parce qu'elle est très légère, très fluide. Mais bon, voilà, ça m'arrive constamment. C'est pour ça que je mets rarement des chemises. Sinon, elle est très très belle. Le look est sympa. Il euh, y a juste le pantalon Qui est en fait un pantalon Très court et, euh, et sur moi Généralement ça tombe pas très très bien Je sais pas si ça va se voir En tout cas ça tombe toujours très très mal ici Parce que ça, ça rebique en fait Donc je sais pas si c'est normal Donc j'aime bien, c'est sympa Les couleurs sont top La chemise est sympa Donc je vous montre sans Même si elle me va pas du coup hein. Je vais enlever les petites chaussures. La chemise, donc j'aime beaucoup. J'aime bien sa coupe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors sachez que je vais vous mettre le petit lien. Alors le lien et le code en fait. J'ai un code qui va avec. Alors je ne travaille pas avec Lukiro, pas du tout, c'est que euh, euh, ils offrent ça en fait aux personnes qui euh, commandent leur box, de pouvoir parrainer en fait. Donc je vous mets le code, vous pouvez euh, avec le code avoir une réduction de 10% et euh, donnant donnant du coup euh, moi je peux avoir droit à 10 euros de crédit. Donc c'est un super bon plan entre filles. Euh, voilà donc je, je voulais vous le partager. Euh, c'est une super première expérience en tout cas pour moi. Euh, même si bon mais il n'y a que cette chemise qui voilà je sais pas si je vais tout garder euh, je vais voir la chemise c'est sûr que non je pense pas euh, à part si euh, je mets un petit point euh, des petits boutons entre ça serait réalisable mais ça m'embête un petit peu donc euh, je vais voir, je vais réfléchir en tout cas c'est une super première expérience j'ai adoré ça, pouvoir essayer de chez moi euh, sans être dans les magasins, en, plein, en pleine chaleur ou en plein euh, après, euh, bien sûr après le confinement on n'a pas tous envie d'aller essayer des vêtements dans les cabines euh, avec un monde pas possible dans les magasins donc c'est une super première expérience à savoir que je l'ai eu donc, euh, gratuitement pour la première box. On peut choisir donc du coup euh, si c'est euh, la fréquence en fait, la fréquence des, des, des box, donc ça peut être mensuel, bimensuel, donc une fois tous les deux mois ou ponctuel. A euh, savoir aussi que j'ai oublié de dire au début mais je l'aurais peut-être noté un petit peu en bas... Euh... On choisit aussi les ordres de prix, c'est-à-dire que vous avez trois ordres de prix, donc moi là j'ai pris le moins cher, donc c'est aux alentours, euh, le plus haut des tarifs c'est ce jean que je porte tout de suite qui est à 60€, euh, là, et le plus bas ça doit être un des t-shirts. Le plus bas c'est le t-shirt doré, voilà. J'espère que ça vous changera un petit peu, que cette vidéo vous aura plu et que euh, bah, vous aurez pu découvrir avec moi une super box que je vous conseille grandement. Parce que du coup elle est vraiment, euh, elle est vraiment top et puis euh, finalement euh, c'est sympa d'essayer de, chez soi, de recevoir tout à la maison, c'est hyper sympa. Euh, et puis on peut euh, se faire ça entre copines, chacune sa box et puis on vient essayer les vêtements. Donc euh, c'est vraiment très très cool j'apprécie le concept et euh, je pense que je vais euh, continuer en fait à, à demander les box comme ça tous les mois je peux avoir euh, ou tous les deux mois je vais voir la fréquence mais euh, tous les deux mois je peux avoir un nouveau look et puis euh, donc du coup au fur et à mesure euh, garnir ma garde-robe, voilà euh, et bien écoutez je vous fais plein de bisous, j'espère que euh, cette euh, vidéo vous aura plu je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt c'est